Ce portrait du cardinal de Guevara est non seulement une œuvre culte, mais une œuvre iconoclaste d'une certaine manière. D'abord, il faut retenir quelque chose, c'est que greco n'est pas avant tout, mais il est aussi un énorme portraitiste, un portraitiste extrêmement important, qui de cette manière, en Espagne, va euh, planter au sol cette grande tradition du portrait espagnol, dont euh, Velázquez euh, et Picasso bien plus tard, euh, continueront un tout petit peu cette, euh, cette, cette, forte, euh, cette forte tradition. Mais dans, dans ce portrait du cardinal de Guevara, la chose qui est culte, c'est euh, les petites lunettes, les bésiques, qui lui donnent cet aspect un peu, un peu hipster. Parce qu'il est cardinal, parce qu'il est grand inquisiteur de l'église, on les voit un peu comme l'outil par lequel il scrute jusqu'au plus profond de nos, euh, de nos pays péché, caché, etc. Non, pas du tout. À l'époque, c'est vraiment un accessoire de mode, un accessoire de mode humaniste. Celui qui porte des lunettes, c'est l'érudit, celui qui lit, celui qui écrit. Et de fait, ce cardinal de Guevara était un, était un libéral. Il s'est plutôt battu contre des, des, des excès de, de l'Église plutôt qu'il ne les a euh, encouragés. Ce qui me plaît vraiment beaucoup dans ce portrait, c'est le jeu que Gréco euh, crée avec le spectateur. Vous voyez au bas du tableau, au pied du cardinal, il y a un petit papier qui porte la signature de Gréco. Ce petit papier n'est pas juste un artifice de peintre pour euh, placer discrètement sa signature. Ce geste, c'est la révérence du peintre qui pose euh, ce papier au pied du cardinal. Et C'est un tableau qui s'installe dans un rapport temporel avec le spectateur, qui se baisse en faisant donc une révérence pour lire ce qui est écrit sur ce fameux petit papier. Gréco joue avec ce spectateur et ces tableaux ne sont jamais des images statiques. Ces tableaux entendent nous faire part d'une température, d'impression, de lumière changeante, d'un mouvement qui se développe dans, dans le temps. En cela, d'une certaine manière, il a vraiment ouvert la voie aux impressionnistes.